Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia. j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne année 2019. Euh, voilà, tous mes vœux. Euh, j'espère que vous réussirez ce que vous avez envie de réussir et que vous aurez de la joie, des rires et, et tout ça. Enfin voilà, des, des choses bien, je vous souhaite des choses bien. Et pour commencer cette année 2009, quoi de mieux que surprise, vous l'avez vu dans le titre, le Rainbow Challenge <rire> Euh, le One Book Challenge c'est quoi C'est un challenge que je vais lancer euh, qui commencera le 1er février et qui se terminera le 31 avril. Il y a un 31 avril Janvier, février, mars, avril Non, ça doit être le 30 avril. Ça va durer trois mois. Et c'est un challenge euh, littéraire qui est fait un peu sur le modèle de... Si vous les connaissez, le Coldwin Challenge, le... Pumpkin Challenge, le Challenge d'Halloween, il y a aussi le Femini Book Challenge là, qui est sorti, euh, que je vous invite à, à regarder. D'ailleurs je vous mettrai le lien, je vais participer à ce truc là. Donc c'est un challenge littéraire qui se concentre, vous l'avez deviné, sur la littérature LGBT. Bien sûr, hein, voilà. C'est un challenge personnel, c'est-à-dire que c'est toi qui décides si tu le fais, euh, si tu suis toutes les règles ou si tu t'en fous, euh, si tu le fais sur la durée précise ou si tu continues un petit peu après. Euh, voilà, c'est toi qui vois, c'est toi qui gère, c'est toi qui va décider les livres que tu vas lire, c'est toi qui va décider de si tu valides les trucs même si tu l'as pas fini, enfin bon. Tu décides, il n'y a pas de flic du challenge. 2019 plus de meufs moins de keufs donc le but c'est de lire des livres avec des personnages lgbt ou euh, des livres sur des thématiques lgbt donc que ce soit de la fiction de la non-fiction des essais de ce que vous voulez et je vous propose quand même un quatre catégories alors vous allez voir je, je vous mettrai Ici, j'ai fait une image qui rassemble les catégories, puis sinon il y a l'article de blog. Allez voir l'article de blog, il y a plus de détails, puisque c'est un peu difficile d'expliquer de des fois. Mais en gros, il y a quatre catégories. Euh, et vous allez lire... Dans l'idée, c'est de, de lire des livres qui rentrent dans ces catégories-là, quoi. Et comme ça, vous avez des points en fonction de ce que vous lisez. Enfin bon, voilà. Euh, J'en viens aux catégories. Vous avez la catégorie 1, qui est la catégorie au fond du placard. Les catégories sont libres d'interprétation. Voilà, la catégorie c'est au fond du placard et vous lisez des livres qui rentrent dans cette catégorie qui est un peu floue. Ça peut être très littéral et avoir un personnage dans un placard, euh, ça pourrait être Harry Potter s'il y avait des personnages LGBT, mais comme il n'y en a pas, voilà. Ou euh, vous pouvez extrapoler, je vous mets des exemples de thèmes qu'on pourrait tirer euh, de cette catégorie ouais. au fond du placard. Donc ça peut être sur les amours cachés, ça peut être sur le coming out, en sortir du placard, ça peut être sur les secrets, euh, ça peut être de la fantaisie. Pourquoi de la fantaisie Parce que je pense placard, Harry Potter, Harry Potter, fantaisie. On pouvait avoir ce type de raisonnement pour essayer de faire rentrer dans le thème. Ça peut être aussi un livre avec une couverture, il y a une porte de placard dessus, je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait des personnages LGBT dedans, sinon ça compte pas, hein on est d'accord Deuxième catégorie, sous les paillettes, la rage. Donc là encore une fois, libre d'interprétation, mais comme je suis quand même vachement sympa, je vous donne quelques pistes d'interprétation. Donc, ça peut être sur la révolution, euh, le militantisme, la révolte, la théorie queer aussi. Voilà des, des petites pistes d'interprétation. Il peut y avoir des paillettes en couverture aussi. Donc faites ce que vous voulez. Troisième catégorie triangle rose. Donc, là, ça peut être. Un... J'avoue qu'il est un peu plus restreint ce thème-là, mais bon, on peut extrapoler, vous allez voir. Donc,. Évidemment, euh, ça peut être des livres qui parlent de la déportation homosexuelle, voilà, avec les prisonniers homosexuels qui avaient donc un triangle rose euh, dans les camps de concentration. Vous pouvez aussi lire des livres qui parlent d'act up, puisque le logo d'act up est un triangle rose. De fil en aiguille, vous pouvez lire des livres qui parlent euh, du VIH, du sida. De fil en aiguille, vous pouvez lire des livres euh, qui parlent de LGBT phobie. Ou euh, du coup, comme on parle triangle rose, déportation, act up, des livres d'histoire. Il y en a, là <rire> Quatrième catégorie, à voile et à vapeur. Encore une expression très sympa. Euh, donc, ça peut être des livres qui parlent de bisexualité, puisque à voile et à vapeur, c'est quelque chose qu'on dit pour les personnes bisexuelles, enfin bon voilà. Euh, on peut aussi extrapoler sur une histoire avec quelqu'un qui serait entre deux amours. À voile, à vapeur, voilà, qui serait entre deux. Euh, vous pouvez parler de voyage. Voilà. Vous pouvez lire des livres steampunk. Bah ben oui, voile, la vapeur, etc. Voilà, des, des idées d'interprétation. Euh, pour faire rentrer vos livres dedans, l'idée c'est aussi de pouvoir à la fois préparer votre pile à lire en fonction des thèmes, euh, mais aussi, euh, si vous lisez un livre et que vous avez envie de faire rentrer dans le thème, euh, c'est possible en extrapolant un petit peu. <rire> vous avez les quatre catégories. Euh, J'avais envie de faire une catégorie euh, qui se serait appelée de la contre -aller, mais je trouvais pas d'extrapolation de, ou de la jaquette genre des vieilles expressions comme ça, j'aime bien, mais voilà, je ne trouvais pas de, trop d'interprétation. Donc, bon, peut-être pour une autre fois. Donc ça, c'est les, les quatre catégories, et le but, c'est de lire des livres qui rentrent dans ces catégories, et euh, si, je sais plus ce que j'ai mis, mais en gros, si vous lisez un livre qui remplit une catégorie, vous gagnez deux points. Et euh, si vous validez toutes les catégories, vous gagnez deux points bonus, ou des choses comme ça. Voilà. Je vous renvoie à l'article qui explique comment compter les points. Et voilà. Je vous ai aussi fait des petits bonus pour les gens qui auraient envie de, de complexifier. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien complexifier, et aussi pour vous inviter à diversifier encore plus vos lectures, parce que personnage LGBT c'est bien, mais si vous croisez d'autres. Diversité, c'est encore mieux. Donc, euh, il y a 10 bonus. Premier bonus, c'est personnage LGBT et racisé, personnage principal trans, famille homoparentale. Il y a une pride ou une marche des fiertés au cours de l'histoire, il y a un arc-en-ciel sur la couverture, c'est un classique de la littérature, c'est garanti sans bury gaze. En gros, c'est un trope euh, télévisuel à la base, où, euh, en gros, on contente à la fois des publics qui sont progressistes en mettant des personnages de LGBT, mais aussi des publics conservateurs, en disant, non, mais de toute manière, euh, ils sont malheureux à la fin. Euh, en gros, la morale de l'histoire, c'est que c'est pas besoin d'être LGBT, quoi. Genre, bah, comme dans The Android, voilà, Team Lexa. Donc, bon. Voilà. S'il n'y a pas ça, vous avez un point bonus. Euh, si le livre est on voices, donc euh, si euh, il est écrit par une personne concernée, donc genre si vous lisez un livre avec un personnage gay qui est écrit par un, une, un auteur gay, ben bah, voilà, ça vous valide le on voices. Si c'est un auteur francophone, parce qu'il euh, y a beaucoup de livres avec des personnages LGBT, c'est anglais, et, enfin c'est traduit, des fois, mais voilà. Et si vous lisez un auteur francophone, hop, vous avez un point bonus. Et si vous lisez un auteur auto-édité aussi, euh, ou une autrice auto éditée euh, pareil, vous pouvez avoir un point bonus. Vous allez faire votre petite magouille, et par exemple, je vais vous donner un exemple, Opération pantalon de Kate Clark. Avec ce livre-là, je peux le faire rentrer dans la catégorie au fond du placard, puisque le personnage principal, euh, Livre, est dans le placard. Et je peux avoir aussi un point bonus, personnage trans, parce que le héros est trans. Et je peux aussi avoir le point bonus famille homoparentale puisque le héros a deux mamans. Du coup voilà, c'est cool, j'ai 4 points. Ouais, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu. L'idée là, c'est donc le challenge commence le 1er février. Donc là, en gros, vous allez pouvoir un peu aller faire votre marché. Parce que je sais que parfois, trouver des livres avec des personnages LGBT, c'est pas forcément évident. Donc là, vous avez le mois de janvier pour Faire un peu des recherches et éventuellement trouver les livres dans les bibliothèques qui vous intéressent, enfin je ne sais pas, en acheter certains, en trouver d'autres sur internet. Bref, faites du repérage ce mois-ci. N'hésitez pas aussi à demander des conseils, euh, que ce soit sur Twitter ou vous allez voir, il y a un groupe Facebook euh, qui s'appelle le euh, groupe euh, Rainbow Challenge, tout simplement. Et euh, donc vous allez pouvoir aussi euh, échanger sur ce groupe, euh, je vous mets le lien dans la description, pour Demander des conseils de lecture. Pour trouver aussi des idées de lecture, bon, vous pouvez bien sûr aller voir les vidéos de ma chaîne. Hein. Vous pouvez aller voir le blog Planète Diversité. Euh, vous pouvez aller voir le blog Biblioqueer, Et euh, vous pouvez aller voir le Tumblr euh, La Reine Tech. Euh, Là-dessus, vous allez trouver des conseils. Et de fil en aiguille, vous, allez... vous pouvez aussi trouver d'autres blogs. Voilà, je ne les ai pas tous cités. Ah, j'ai oublié, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez lire en anglais, en français, en italien, en ce que vous voulez. Hein. J'en ai rien à faire. Euh, vous pouvez lire de la BD, vous pouvez lire euh, du manga, vous, euh, lisez ce que vous voulez. Euh, faut juste que ça, ça se lise quoi. Ou vous pouvez aussi écouter des livres audio, il hein. n'y euh, a pas de, de contraintes là-dessus. Il euh, y a le hashtag euh, Rainbow Challenge. si vous voulez l'utiliser sur Twitter, sur Instagram, euh, pour parler de tout ça. Euh, vous pouvez faire des articles pour dire ce que vous allez lire, euh, vous pouvez faire des vidéos, enfin comme vous voulez, et n'hésitez euh, pas à me taguer si vous faites des trucs, comme ça moi je pourrais repartager derrière. Voilà voilà. Euh, et ça me fera très plaisir de lire euh, toutes vos lectures. Je vais vous faire une vidéo prochainement sur euh, des conseils, euh, avec aussi comment je fais entrer les livres dans les thématiques, et puis bah on se retrouve sur le groupe Facebook, sur les réseaux sociaux, je mettrai y a mon tout et mon Instagram euh, dans la dans la barre d'infos, et, euh, et puis on va faire ça ensemble, et ça va être rigolo, et on verra à la fin, euh, pour ceux qui comptent les points, euh, combien de points vous avez, et pour ceux qui comptent pas les points, et bien vous me donnerez juste votre avis. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo était claire, euh, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc je suis pas sûre que, genre, je sois méga claire dans mes explications. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur l'hashtag Rainbow Challenge et sur le groupe Facebook. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et on se retrouve euh, d'autres fois pour d'autres vidéos. Bye bye